Mais Kevin T'as... Coupé, coupez, coupez Désolé, on va la refaire C'est juste un petit oubli de ma part Non, non, non, c'était très bien Au niveau de l'énergie au top, la scène est réussie Juste un petit problème technique Le maquillage... Le maquillage, super Rien à dire Euh... Momo S'il te plaît, est-ce que tu pourrais ramener des bandes noires Merci Momo Ouais, les oublis, ça arrive sur tous les tournages. C'est pour ça que c'est important de prendre des notes. Ah, ok café. Merci Marion. Prime de risque, prime de risque. Vas-y mollo, Momo. Momo hein. On n'est pas pressé. Bon, on va pas te blesser, on n'a pas d'assurance. Finis cette scène. Et puis on va manger, promis. Désolé encore. Ah, je vais trouver Ah, 14, voilà, c'est exactement ce que on je voulais. Temps. Super, on peut y retourner. Tous en place. C'est fois bon, si ça tourne le son. Deux secondes. Action Weet je met Kevin, da was gewoon un ongeluk.